Après, nous faisons, euh, faisons cette chose-là, il est clair qu'on n'a pas augmenté notre commission de 5% par rapport à la concurrence. Hein. On est même plutôt, nous on est aux alentours de, en moyenne, on est à 4% à peu près. Donc on est plutôt euh, en fourchette basse. L'idée c'était simplement de me dire, déjà si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le, je dire, dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. mais si déjà je crée ma boîte, bah, autant la, la faire... Euh,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 sans être millionnaire. C'est plutôt bien, bien ressenti. On essaye de faire de la qualité aussi. Donc euh, ben après, ça, tra ça travaille quand même beaucoup avec de la, de la reco, quoi. De la reco. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas besoin, enfin pas besoin, on s'entend. Hein. Mais on ne fait pas de pub. La meilleure pub, c'est un bon travail, en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on qu aime, ben on les fait bien, déjà. Et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est...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 Et puis après, il y a aussi une volonté, bah, pas de changer le monde, hein, attention, mais à, ouais, à mon échelle, de faire les choses un peu différemment. On trop écouter ceux qui vous disent que ça va être difficile, ça va, tout est difficile de toute façon, tout le temps. Qu'ils aient euh, un peu plus confiance en eux, je pense, qu'ils s'écoutent eux et ce qui nous ce qui, qu écoutent aussi ce qu'ils ressentent euh, à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, elle hein, vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par, euh, bah, par ce qui se dit autour. Euh, les, enfin, je ne sais pas, il suffit d'y aller. Il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Mmh. Il y a quand même un paquet d'argent qui est, qui est brassé, et puis nous, nous, nous on représente une seule, agence. une seule agence, et on a déjà ramené 200 000 euros. Si on regarde par exemple le, le marché de l'immobilier tel qu'il est en France, si toutes les agences faisaient comme nous, à mon avis il n'y aurait plus de crise de logement.